Donc euh, je pense qu'il était important de, de rappeler ça, de le rappeler modestement ici par cette euh, cérémonie amicale, bah, mais... euh, deux jours avant le grand, le grand concert qui va française. être donné euh, pour, le, pour la fête nationale, ouais. euh, devant tout le peuple congolais. Je crois qu'on attend une, une participation exceptionnelle. Mm -hmm. euh, ça sera relayé par les, par les médias, par la télévision. Euh, J'espère que nous y serons nous aussi. En tout cas, bien. nous suivrons de près. Voilà. Voilà. Donc, euh, vraiment, euh, un grand bonheur pour moi, pour nous, de vous recevoir ici. Et, et je souhaite, je souhaite à, à Wendy Musica et à tous ses fans bon vent pour cette très bonne bon bon nouvelle pour le peuple congolais. Notre ami Patrick, Monsieur le ministre, très heureux que vous arriviez au bon moment. Ah, C'est le génie bienfaisant qui arrive euh, au ah, euh, moment je... où j'achève mon petit locution. Ah très bien. Je le bien. Ah, bien. Bon. Désolé, j'avais un petit entachement des dernières minutes. Euh, une urgence, d'ailleurs, de parler. Moi je suis content d'être là à cette émission Parce que c'était un événement, hein. le mois de juin, c'était vraiment un mois historique qui devait se terminer par la grande messe du parc Mais de toute évidence. On aura une messe, mais on a nos amis qui nous donnent un exemple euh, que très peu de, de politiques sont capables de donner. Mais les voir après autant d'années, se réunir autour d'un euh, label qui nous a tous emmenés. Et ils vont nous montrer qu'il est possible de nous réconcilier. Et par le temps qui court, c'est de la réconciliation, c'est dans l'unité qu'on va essayer de mieux protéger ce pays. Et je pense que pour nous, c'est un événement national pour lequel nous allons nous appliquer. Vous avez vu uh, Hamadi. nous avons mis à disposition la télévision nationale parce que tous les Congolais doivent comprendre la symbolique qu'il y a derrière. Et heureusement que ça a été le joie. Ce jour-là, on aura l'occasion de bien finir le deuil de participer séverine de Mumba. Monsieur l'ambassadeur, ici chez nous, quand le deuil s'est termine, ça ne devient pas une fête. Mais en hommage aux morts, on est célèbre. Et donc, euh, le Patrice et Mérée de Bombardier National sera célébré grâce à nos anges adorables. Ils ont vieilli, mais ils restent toujours adorables. <rire> <rire> et avec, avec l'ambassadeur, devant ne pas la mèche, devant pas la mèche, mais on discute de la possibilité J'en ai discuté avec Amalie, mais l'idée c'est que la roue va se célébrer à Paris avec vous. Amen. Dans ah un grand bon bon bon concert. Faut applaudir Ah ben bah ouais, ça, ça. Excellence, merci. J'en ai discuté, ai discuté oui, je viens, sur les veillères oui. de Paris. On avait commencé la, la conversation. On espère qu'on va maintenir le long. Si tout va bien d'ici la fin de l'année une superbe production euh, à Bercy ou je ne sais pas pour de toute façon c'est ouais. vous les artistes hein. voilà. nous on sera derrière l'année dernière Donc on continue de célébrer c'est recélèbre à Paris parce que c'est là le centre du rayonnement de notre culture et nous, nous comptons sur vous pour gagner la soft power. C'est pour ça qu'on est derrière, parce qu'on sait qu'à travers c'est les léopards de la musique. Voilà, monsieur l'ambassadeur, que l'avais produit. Merci, merci. Finalement, mon propre parole, parce il, a, il a dit pratiquement ce que je devais dire. Tu n'as pas de problème avec d'être de la rumba. Ah, je suis vraiment très <rire> enchanté hein, d'être là. Et je remercie M. La monsieur l'ambassadeur pour, pour cette activité, pour cet événement. C'est une grande fête. Et quand vous invitez nos, nos artistes, moi je suis très honoré. C'est vraiment une grande fierté que ce soit mes opérateurs qui amènent un changement dans ce pays. Je t'assure, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette, cette opportunité. Vous avez des enfants dans les quartiers, mais c'est dans vos enfants qu'on sort celui qui va sauver les, la ville. Et c'est un peu de voir ce que ça donne. Donc moi, en tant que ministre de la Culture, maman des opérateurs culturels, je me sens très concerné, très fier par cet acte qui est par excellence de la culture congolaise. Vous l'avez très bien dit que les opérateurs culturels savent vraiment se mouvoir quand ils sont en France et aujourd'hui la France les accueille ici. C'est très symbolique dans la diplomatie culturelle et je sais que ça va continuer. Notre pays a toujours bien traité la question de la culture avec la France et ça va continuer. Patrick, je pense que toi et Amadou, vous n'allez pas m'exclure, sinon je vais vous étrangler. Parce que c'est mon truc. On sera ensemble. Vous en avez on en a gabarit. déjà parlé et on a discuté avec Amadou. Donc Amadou, c'est un partenaire de tout le monde, mais un partenaire du gouvernement congolais. Parce que quand il yeah, commence ça. le projet, il vient nous voir, c'est vraiment notre frère. Mais beaucoup plus notre patron en même temps, parce qu'on est dans les questions d'argent. <rire> donc euh, nous sommes très fiers d'être <rire> <que tu rire> reçus ici et d'être entourés par euh, nos artistes ça. donc nos, nos étoiles. Des hein, anges adorables. Vous restez toujours jeunes ben pour vieilli. nous. Non, ils n'ont pas vieilli parce qu'ils continuent toujours ça. à se battre. Ah, euh, merci euh, Merci pour J'ai dit dernièrement ici au Sénat, on m'avait invité pour me dire, pourquoi les artistes, bon. Ah, je Congolais n'est joué plus, plus beaucoup en France et, et en Belgique voilà. J'ai promis, j'ai voilà. utilisé la préparation de ces concerts comme pour dire que les choses ont démarré. Voilà. Donc si cette histoire ne pouvait pas avoir lieu, je serais la grande menteuse du monde. Donc je, je, je ne dois que prier nuit et jours pour que ça se réalise. Et voilà que les 30 c'est vraiment un jour. Les jours que les 30 va passer votre concert, je vous assure, je vais être. comme c'est bon. Tout un... le ça de On nom de. De Au nom enfants, de mon oui. nom des, souci, qui sexlo, de je je mon nom de mon de mon nom de mon nom de mon nom de mon nom de mon nom de mon mon de Bien que les gens de la France qui donnent beaucoup plus l'importance non seulement à la culture congolaise mais à la musique congolaise c'est pas tout le monde qui peut le faire c'est tout le monde qui marcher au fond du coeur merci je vais le faire parce que ce sont des les... ambassadeurs de la musique congolaise Il mérite d'être soutien, il mérite le respirer et la confirmation de Je pense que je n'ai pas trop chaud à vous. A partir du moment où vous avez déjà parlé, les ministres ont parlé, je n'avais pas de la parole, non, je ne peux que vous remercier. Je vous remercie tous. Bon, merci beaucoup, continue, ça, un <rire> la <rire> Oui, oui, oui, oui, ça c'est quoi ah ça c'est les risotto oui. ça, ça c'est les makimba et ben puis les samosa, samosa Je suis là, mais me Ça me